Bonjour tout le monde, je m'appelle Geoffrey et j'espère que vous allez tous bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer une super technique pour réaliser un spin facilement avec Blender. Pour cette vidéo, j'ai décidé de changer un tout petit peu parce que cette fois-ci, j'ai mis la donne qui vous permettra de voir les différentes touches que j'utilise. Alors, comme d'habitude, j'utilise les raccourcis des anciennes versions Blender. Pour cela, je vous invite à vous rendre dans Edit, dans les préférences là. Et au niveau de Keymap, vous allez regarder là. Blender 2.7x, parce que de base, lorsque vous venez, c'est juste Blender là. Vous allez sélectionner Blender 2.7x, comme ça. Et ensuite, vous allez refermer cette petite fenêtre. Et là, maintenant, nous allons pouvoir commencer le tutoriel. Il ne faut pas que j'oublie, là, et ici. Ok, tout est pareil. Nous allons aller sur la vue de dessus. On va supprimer le cube de base. On appuie sur la touche ensuite delete ouais désolé j'ai l'habitude de vous donner l'air aussi clavier par ma voix ça va aller on va faire shift a dans les mèches nous allons importer un cycle nous allons configurer le nouveau cycle comme suite au niveau des vertices nous allons mettre la valeur 6 et c'est tout nous allons aller en edit mode en edit mode nous allons tout d'abord extruder comme ça nous allons scaler lorsque l'épaisseur est bonne on va tout sélectionner vertice et on va le dupliquer on va placer un bloc ici on va placer un second bloc ici et enfin un dernier bloc ici et maintenant là nous allons fusionner les vertices qui se trouvent côte à côte comme ça Ok, après avoir fait cette opération assez longue, nous allons euh, sélectionner tous les vertices de notre objet et nous allons les extruder sur l'axe Z. Raison pour laquelle on passe sur la vue de face pour pouvoir mieux voir. Nous allons faire E et ensuite Z pour pouvoir faire un déplacement sur l'axe Z Comme ceci. Lorsque l'épicerie est bonne, on maintient là et on repart en objet mode. En objet mode, nous allons ajouter le modifier euh, subdivision de surface comme ceci. On met la vieux porta 2 et nous allons euh, smousser les vertices. Bon, maintenant, pour ceux qui veulent, euh, nous pouvons également rajouter des edge loop de maintien à certains endroits. Comme par exemple, là, on peut faire CTRL R, on va mettre une edge loop là. On va faire CTRL-R, on va mettre une seconde ici en bas. Et également, là, dans des endroits ici au milieu, on peut également rajouter des edge loops. Là, je fais CTRL-R tout simplement. Et ici, CTRL-R. Et là, on peut également mettre le nombre de subdivisions à croix pour avoir des arrondis plutôt nice au niveau des bords ici et là c'est bon maintenant pour continuer nous allons importer un cylinder raison pour laquelle on part ici on va sélectionner nos cylinder nous allons travailler avec un nombre de vertices assez petit dans 16 parce que à moi c'est une bonne valeur lorsqu'on fait travailler en bas polygone nous allons aller en edit mode pour pouvoir l'éditer on part sur la vue de dessus ensuite en wireframe et on va pouvoir scaler comme ceci et là c'est plutôt bon on va aller sur la vue de face et on va pouvoir déplacer les différents vertices comme ça donc là ici on déplace là et c'est plutôt bon on va plus la toucher slash pour pouvoir le mettre au premier plan et travailler plus facilement on va sélectionner les deux vertices qui se trouvent en haut et en bas on fait X ensuite delete vertice mais que de faire ça je vous propose plutôt de travailler avec eux du coup, on va faire E pour spoiler. On va scaler comme ça. On va regarder comment il se comporte. Ok, scaler comme ça. Et donc là, on va sélectionner là, ici. On va aller sur cette option. On va mettre euh, Ideal Origin. Et là, on va maintenant extruler comme ça. en scale. On extrude. en scale. Et on va se déplacer ici vers celui-ci. On va se déplacer comme ça. Celui-ci, on va se déplacer vers le haut. Comme ça. On va sélectionner ces deux missions On va faire X. On va supprimer les faces. On va sélectionner ici. Et on va sélectionner ici en bas. Et on va faire un bridge edge low. Comme ça. Et maintenant là, on va pouvoir ajouter le modifier subdivision de surface. On va mettre la viewport à 2. On va faire double vie ensuite chez smooth. On va aller en edit mode pour pouvoir un tout petit peu... Rajouter des edge loops de maintien, comme par exemple là, on peut rajouter. Si on fait CTRL-E, ici on peut rajouter, et enfin là, on peut soulever comme ça. On fait également de même ici en bas, CTRL-E, edge slide, on déplace comme ça. Mais comme ceci. Ici. On déplace un tout petit peu. On déplace encore un tout petit peu. Et c'est plutôt bon. Ici, on peut rajouter des edge loops. De maintien. maintenant on appuie sur la touche slash on a ceci on part sur la vue de face et maintenant là on va dupliquer ce monsieur Donc on fait shift D pour dupliquer on se place là on le place ici et celui ci on le place ici et bah pour terminer on va faire une nouvelle importation d'un cylinder que nous allons scaler comme ceci vue de dessus, edit mode, wireframe, et on va se déplacer ici, on va skier encore, on va faire G vue de face, ici on va placer un tout petit peu plus en haut, comme ceci, wireframe, slash pour mieux travailler avec lui et nous allons euh, bah les, alors ici les, e scale e scale comme ça ici on ajoute des edge loop de maintien contrôle R et enfin le dernier et Maintenant, là on peut ajouter chez le modifier subdivision de surface, viewport à 2 W et chez Cela, Slash pour faire revenir les autres éléments de la scène. Et maintenant, là on va pouvoir simétriser tout ça. On va d'abord Shift C pour amener le puceur à l'origine de la scène. Ah, désolé si je prends un tout petit peu vite. Là, on va ramener son origine au niveau du puceur 3D. Alors, qu'est-ce que je fais, putain Ouais, là, on va plutôt... On va... Bon, là, on va plutôt faire Shift-S d'abord. Ensuite, on va aller sur... Select, QC, ouais. Shift-S. QC, tu veux dire. Ensuite, on va venir là objet cette origin origin tout que se crois d et ensuite on va ajouter moi mirror voilà maintenant pour terminer nous allons faire une copie de ce monsieur pour laquelle on part sur la vue de face on part from et on va faire alt D ça sur l'arc de z ça là on va le placer ici avant de partir je tiens à vous préciser que en fait lorsqu'on fait une copie avec le alt d ça crée euh, une copie en instance. ça veut dire en fait que euh, lorsqu'on va modifier euh, l'une des copies, l'autre sera automatiquement modifié. C'est un tout petit peu comme si on utilisait le modifier arrêt. parce que si le modifier lorsqu'e lorsqu'on modifie un, euh, en fait, euh, le, le modèle originel, celui qu'on a créé des copies, ça modifie également toutes les autres copies. Euh, C'est quasiment la même chose avec le ALT D.